Donc salut, c'est Tyros, je vais vous montrer donc le, à quoi ressemble donc le Resident Evil 4 Remake sur Xbox X. J'allume ma manette, je vais l'allumer. Hum. Bon, il est en Quick Resume. Avant, ça va aller vite. Tac, vous avez vu la vitesse du Quick Resume hein Sur... bon, J'ai la gamine avec moi. Il excellent. Il y des effets de pluie, d'orage et tout. Alors, bon, je l'ai mis en mode petit téléphone de l'autre alors je l'ai mis en résolution Retracing tracing j'ai mis oui voilà. bon, premier réglage hein. distorsion de, de l'anti j'ai mis non Vendors de des cheveux oui Voilà, Très près tout monde pas à quoi il ressemble alors mon avis bon je suis pas beaucoup d'heures de jeu hein, je suis je crois que je suis à une heure et demie deux heures de jeu enfin, j'ai libéré la fille de, de l'église quoi donc alors par rapport à l'original l'original, y il y a une avancée il est beaucoup plus voyez euh, bon, beaucoup plus beau hein, forcément euh, les ennemis sont beaucoup beaucoup plus euh, forts moi je l'ai mis en, en hardcore d'entrée de jeu hein, c'est mon premier run en hardcore euh... Beaucoup plus dur, les ennemis sont vraiment vraiment hargneux, rien à, rien à voir. Voilà, ennemis vraiment vraiment agressifs, euh, euh, vraiment très très dur. ça n'a rien à voir avec le, le, le premier, qui était sorti fait sur PS2 à l'époque, euh, ça n'a rien à voir. Par contre, le seul truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que ça reprend vraiment le jeu initial, hein. il y a quelques petits embranchements en plus, quelques petits changements, mais grosso modo c'est le même jeu. Hein. C'est le même. Donc, si vous avez fait le premier, euh, est-ce que c'est un indispensable Pff, Ouah, oui et non. Disons que moi, je l'ai pris pour les graphiques. C'est juste pour les graphiques. Et puis, j'adore les raisons Donc, des cas nouveaux, je reprends. Mais sinon, c'est pas un indispensable absolu. Graphiquement, il est exceptionnel. Hein, c'est sûr. Les, les, les, mais les boss, les, les, les embranchements, c'est exactement pareil. C'est pareil, pareil, pareil, pareil. Sauf que, comme je dis, ils ont rajouté quelques chemins en plus. Quelques monstres un petit peu différents. Et encore, même pas non, non, pour l'instant, non, non, c'est parce qu'il y, y a eu des chiens et tout ça, non, c'est les mêmes, non, non, c'est pareil, hein. c'est exactement pareil. Hein. Il y a toujours le marchand, le machin, tout ça. Ils ont rajouté un stand de tir en plus, vous pouvez gagner des, des lots, mais voilà, ben, sinon c'est pareil, hein. pas de grosse grosses différences. Mais il est toujours aussi plaisant à faire, hein. il est beaucoup plus rapide qu'avant. Euh, il y a la parade au couteau, vous pouvez faire des parades au couteau, ça, ça n'existait pas avant. Euh, euh, Pouvez-vous, je crois qu'on peut, se... peut, se... peut se pencher comme ça, mais ça, je sais pas si on pouvait le faire avant, je m'en fiche plus trop je crois pas, je sais plus. Mais, euh, voilà, bon, sinon, euh... Ouais, bon, je le conseille, sauf si vraiment, vous avez vous avez poncé le, le premier jeu, enfin, le, le, la première version, je sais pas si c'est vraiment vraiment un indispensable. Bon, voilà, alors, vous... Disons que... Attendez qu'il baisse, voilà, attendez qu'il baisse le prix. Moi, je l'ai eu à euros vous pouvez même le prendre à 30, C'est pas un... une obligation de le faire tout de suite. Mais c'est vrai que si par exemple si vous aimez les beaux graphismes voilà, sur PS5 ou Xbox Series, il marche très très bien, il est très très fluide. Comme je vous dis, les ennemis sont très agressifs en hardcore, ça, ça, ça ne demande aucune erreur. Mais il n'est pas infaisable non plus, attention. Mais après, comme je vous dis, ça reprend vraiment vraiment le jeu. Il hein. y, y a très très peu de changements pour l'instant, très peu de C'est Ça, voilà. Mais sinon, voilà, il est bien quand même. Il est bien. On va dire qu'il est bien. Je le conseille quand même. Voilà, donc, euh, comme je vous le dis, sur Xbox Series X. Voilà. Allez, je vous dis à plus et bon jeu.